On est bon. Alors, pour faire suite au satsang d'aujourd'hui, et toujours dans le processus de réalisation du soi, du réveil, de l'éveil, si tant est qu'il y ait un processus qui existe, bien entendu, l'aspect, la, un des aspects le plus, le plus important et le plus vital, c'est l'acceptation la plus totale de l'humain des composantes, des milliards et des milliards de composantes de l'être humain. Pourquoi Parce que en tant que témoin absolu, infini, il n'y a aucun rejet de quoi que ce soit. Seul l'humain crée le rejet. Et ça va être, pardon, ça va être la direction du de la pratique de cette semaine. Donc, comme la semaine dernière, c'est une pratique sur 7 jours. Et donc, tout au cours de l'année qui va suivre, euh, il y aura en tout et pour tout 52 pratiques. Très simple. Parce que réaliser le soi, ce n'est pas quelque chose de complexe, ce n'est pas quelque chose de compliqué, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas n'est rien de ce que l'on peut penser en tant qu'être humain en fait la pratique de cette semaine est la suivante à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'anime à chaque fois qu'il y a un bout d'ego, de, un bout de moi qui se révèle devant tes yeux devant ta conscience prends 5 à 10 secondes pour porter ton attention dessus. Pas une attention forcenée, hein. juste comme si tu regardais un paysage. Et de re déjà respirer dans et avec ce bout de moi. Que ce soit un bout de colère, de joie, bon, positif ou négatif, que ce soit un bout d'émotion. Un bout de pensée, peu importe. Tu respires dedans et tu respires avec. Et tu déclares, tu peux le dire dans ta tête, tu peux le dire à voix haute. Ce qui est perçu est aimé et accepté. Je répète, ce qui est perçu est totalement aimé et respecté. Voilà cette simple pratique. Peu importe ce que tu vis, que ce soit un choix, une action, que ce soit genre, je vais manger du pain beurre, que ce soit je vais téléphoner à une amie, chaque parole. Essaye de te redire cette phrase et de réaliser ce processus de je porte mon attention et je respire dans et avec ce, ce qui s'anime le plus souvent possible le plus longtemps possible jusqu'à ce que ça devienne une habitude durant cette courte semaine. Et répète-toi cette phrase, mais pas de manière automatique. Hein. Donc je la répète, Ce qui est perçu est aimé et accepté. » Il s'agit simplement de regarder, d'observer ce qui se passe sans intervenir, sans essayer de changer la chose sans essayer de la transformer, sans essayer de l'améliorer, sans essayer de retirer quoi que ce soit à ce qui est perçu. Que ce soit, que ce soit une pensée, une émotion, positive négative bien, mal, ce que tu considères comme une erreur, peu importe, ou une réussite. Simplement, ce qui est perçu est aimé, accepté. Voilà la pratique pour les euh, 7 jours à venir. Encore une fois, inscris-toi sur le groupe Facebook. Normalement, c'est déjà fait si tu regardes cette vidéo. Et mets en commentaire qu'est-ce que tu vis pendant ce processus. Qu'est-ce qui est vécu Si je devais parler un peu plus précisément, qu'est-ce qui est vécu Qu'est-ce qui s'anime en toi Qu'est-ce qui est révélé Qu'est-ce qui est découvert Ville le processus. Autre chose qui n'a rien à voir avec euh, ce que, tout ce que je viens de vous dire, d'ici quelques jours, deux, trois jours, je posterai un événement pour créer un tableau de vision. Ce sera un, un atelier gratuit sur euh, la création d'un tableau de vision. donc L'objectif, ça va être d'être euh, tous et toutes ensemble. Ce sera sur Zoom pour créer son propre tableau de vision. Et entre-temps, on pourra discuter, se donner des conseils. Chacun choisira s'il construit son tableau de vision euh, sur son ordinateur ou avec euh, du découpage-collage. Ce sera avant fin janvier. Ça, c'est sûr. donc L'atelier se passera avant fin janvier. Même... Euh, Ouais, peut-être avant la mi-janvier, je vais voir. Bref, c'était simplement un petit quart d'heure publicité pour, euh, pour cet atelier gratuit, parce que j'avais envie de, simplement de partager ce, euh, le, le processus du tableau de vision que de toutes les manières je vais faire. Donc je me t'ai dit, bah, autant le partager au plus grand nombre. Sur ce, je te souhaite une, une belle après-midi et je te dis à bientôt.